Jordan, dis-moi école à ton avis c'est quoi Tu veux que l'école soit comment Arya, mais mon bébé nous a dit qu'il est méchant. M'intéresser, c'est tordu, c'est pas Alors. Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire Alors moi, alors l'école. Non, non, en cas dans les caméras, tu es en train de parler avec les gens. l'école, euh, je vais vous dire, c'est un lieu. où On y va pour apprendre, mais en fait là-bas il y a des maîtresses pour nous apprendre. Oui. Et après. La maîtresse, elle nous apprend, mais elle nous dit des ordres. Elle est là pour nous apprendre, en fait. Et tu vois, nous, moi, je veux que dans 10 ans ou 20 ans, il y a des écoles sans maîtresse. Genre, il y, a, il y a un truc qui s'écrit tout seul. Alors, par exemple, alors vous allez écrire blablabla, bla, bla, vous devez apprendre ça, blablabla. Bla, bla. Des écoles comme ça. Parce que, les, alors, la question, parce que les maîtresses, elles perdent du temps. Alors, la question. Et en plus, elles ne gagnent pas leur vie. Alors, la même chose que les maîtresses, il vous disent... Si, si demande dans le nouveau monde qui te dit par ordinateur par écrit tout ça si elle écrit la même chose s'il s'il écrit les choses que actuellement maîtresse et les maîtresses il te dit ça va être la même chose non parce que c'est moi qui va créer cette entreprise ah tu vas sais choisir c'est toi qui vas choisir les, <rire> ouais. les informations comme Alexa oui je serai, serai l'un des plus grands par exemple Alexa je serai un des plus grands vices je serai l'un des plus grands vice présidents d'une des plus grandes entreprises au monde. Éducation euh, Non, non. De quoi je vais, je vais, Entreprise vais créer, de quoi Je veux créer l'entreprise pour euh, écrire tout seul tout ce que je veux et un autre travail euh, banquier. Banquier. Mais alors, non. Les bien. enfants, s'ils n'ont pas de maîtresse, c'est par qui qu'ils vont apprendre la vie et l'éducation Par l'écriture, il y a un truc qui s'écrit blablabla, bla, bla, bla, bla, tu fais ça, blablabla Alors ah bla, ils vont écrire la même chose non, que le il y maîtresse y a, il y a un sonore, il y a un sonore vocal qui va parler, il va dire Alors bonjour, vous allez faire ça, un sonore vocal alors s'il si dit la même chose, il dit écoutez, vous n'avez pas le droit de tout, euh, jouer à Fortnite si vous n'avez pas 12 ans. Non, c'est moi qui m'a créer ça, du coup ils ne vont jamais dire ça. Ah, enfin, toi je... tu vas créer ouais, ça. Oui, ils ne vont jamais dire, alors vous avez le droit de dire des gros mots, ce n'est pas grave, hein, c'est juste un mot, ce n'est pas grave. C'est-à-dire, toi tu vas créer ton école comme tu non, viens une de autre... dire. Non, je vais détruire les écoles et je vais recréer une nouvelle école dans tout le monde entier. Comment tu vas appeler ce, cette école c'est comme si, c'est comme si j'étais le futur Charlemagne bah, Ah Charlemagne C'est enfin, une école mais une école euh... C'est qui Charlemagne C'est le mec, le gros connard qui a créé l'école Ah bon c'est ouais. Charlemagne Il qui aurait est... dû faire comme moi, faire un sonore vocal, ou dire des gros mots et tout là Ah, ah c'est le problème ah, que tu vois que les enfants soient libres créé, de tout dire hein Quoi Que les enfants soient libres de tout dire, même le gros mot. Bah oui, ils ont le droit de, de dire, wesh ouais, ça va ma gueule quoi là Ah d'accord ah. Et vous savez, vous devez apprendre les gros mots dès le plus jeune âge que hein. si au cas où, à un moment, quand t'as 4 ans, tu te promènes et Tu vois un gars qui te dit, hé, hey, sale fils de pute, ça va, connard Et toi, tu lui dis, ah, merci beaucoup, c'est <rire> mais... C'est-à-dire tu sais pas qu'est-ce qu'il dit, mais ouais, bah, tu il... vas le remercier, c'est ouais, ça ouais. après ah. l'autre, il va te dire, mais... C'est con quoi J'ai dit merci beaucoup, ouais. je sais. Mais il faut apprendre les gros mots comme ça, tu, tu lui renvoies et il faut, il faut apprendre à se battre. Heureusement que le karaté et les judo ça existe. Comme ça tu le mets, pêche. Ah d'accord. Dans sa bite. Ah, tu vois c'est ça, ça les gros mots et les, les frappé. Si la violence n'existait pas, le monde ne serait pas comme moi. Quand le monde, si la violence n'existerait pas, le monde ne serait pas comme aujourd'hui. Hein? Ah d'accord. Alors c'est dans le nouveau monde que les enfants doivent tout apprendre. Pour être même veillé, veillé, même le gros mot, Mais pour vraiment, être veillé. les maîtresses, ça? le métier maîtresse n'existera plus parce que moi, je sauve les maîtresses et les maîtres. Parce que eux ils gagnent pas leur vie, ils gagnent que 1000 euros par mois. Oh moi, je vais les sauver. Comme ça, ouais, ils vont se trouver un autre boulot, là. Ils vont se trouver... Même tu vas augmenter peut-être leur salaire. Non, les maîtresses, ça n'existe plus. Hein. Ah. Ce, sont, ce sont des sonores vocales, comme des robots <rire> qui vont dire, alors vous allez faire ça. En fait, c'est des robots qui vont vont leur dire là Parce que les les, les les humains ils perdent leur temps euh, être maîtresse ils gagnent même pas d'argent ils, ils peuvent même pas me payer leur loyer et tout là mmh. j'ai raison bien sûr okay. merci à okay. ah, dernièrement avant de dire au revoir euh... bien sûr. alors euh, vous voyez okay. l'école les maîtresses. OK